Bonjour. Il y a quelques mois, je vous avais fait part euh, d'un courrier de la Direction départementale de la Sécurité publique des Bouches-du-Rhône, -de c'est-à-dire le, le chef des commissariats de police euh, du département, qui faisait état de huit plaintes que j'aurais déposées contre mon épouse depuis 2008. Alors 2008, en plus, c'est très vieux euh, et je n'avais jamais déposé ce, ce type de plainte à cette époque. Et surtout la quantité, huit plaintes. Euh, J'ai démenti il y, a, il y a quelques mois. Euh, avoir déposé tant de, de plaintes. Et euh, je pensais que ça allait en rester là. Eh bien non. Euh, il y a eu, euh, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, une lettre a été envoyée à mon domicile, à mon adresse. Euh qui est un procès-verbal de convocation en vue d'une audition libre, etc. Donc, euh, tel article du code de procédure pénale, nous, euh, sous brigade d'Istres, euh, euh, convocant. Et ils avisent mon ex-épouse, chez moi. Et ça fait longtemps, euh, ça fait plus de deux ans qu'elle n'habite plus ici. Donc, euh, voilà. Et demeurant, 26 boulevard Frédéric Mistral, à Istres. Euh, que dans le cadre, etc. Alors, moi, je vais le mettre au conditionnel. Eux, ils ont mis, euh, ils ont mis euh, du passé composé. De l'indicatif, mais euh, donc euh, pour moi, elle serait soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de vol simple. Mais je, je n'ai jamais, euh, d'abord, je n'ai jamais porté plainte contre mon épouse pour des, des vols à mon domicile dans ce cadre-là, euh, en 2015. Et surtout que cette, cette convocation renforce l'idée euh, que j'avais, donc suite au courrier de la DDSP, qu'il euh, y a eu des plaintes qui ont été inventées et on essaye de, dont on essaye de me faire porter le chapeau. C'est-à-dire que je n'ai jamais déposé huit plaintes, je répète, je n'ai jamais déposé huit plaintes au commissariat, euh, ni contre mon épouse, ni contre euh, d'autres personnes. Euh, 2008 ou alors depuis... Euh, euh, depuis moins de 3 ans donc ça serait 2012 euh, pour la, la prescription euh, octobre 2012 il euh, n'y ben, a, a rien et euh, en plus euh, sur le vol euh, le, le, le vol simple entre époux on dit qu'il n'y a pas de aujourd'hui on est divorcé mais il euh, n'y a pas de vol entre époux ça n'existe pas donc j'ai un doute sur euh, le fait que cette, euh, que ce document puisse être vrai ou faux ben, le doute que j'ai c'est le commissariat euh, a-t-il inventé huit plaintes pour pouvoir m'envoyer chez un psychiatre, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un chez eux a même signé, a contrefait ma signature sur des procès-verbaux c'est possible peut-être que c'est autre chose mais peut-être qu'il y a eu ça donc est-ce qu'ils ont inventé des plaintes en mon nom c'est la première idée, Là, donc ça ça rejoindrait le fait de m'envoyer chez un psychiatre, ils vont dire bah monsieur Aubert il dépose plein de plaintes et puis il ne sait même plus lesquelles c'est faux, je sais très bien ce que, ce que je fais et, euh, et la deuxième possibilité, c'est un livre écrit par un policier de la BAC qui m'a mis la puce à l'oreille. Le livre s'appelle « Le souffle des mots ». Il a été écrit il y a deux ans. Et il raconte euh, certaines, euh, certaines exactions, on va dire, euh, commises par des policiers à Istres, dans le commissariat d'Istre. Donc il parle, bon alors là c'est l'auteur, il parle de, de policiers, des barbouzes, euh, des commissaires de police, des commandants, des, euh, des capitaines de police et un nombre incalculable de gardiens de la paix. Le, le, alors, il écrit l'hymne, mais le, ça serait le mille, si on comprend bien, le mouvement Initiative et Liberté de mémoire. Je... Alors, « C'est devenu une police parallèle, des fonctionnaires de police insignifiants à leur vie médiocre, bon, ça c'est selon l'auteur, et que le beau monde fascine. Leur vie peut changer de tout au tout. » Et c'est là que ça va devenir intéressant. « Ils sont prêts à falsifier, détruire preuves, ou mettre ADN sur les lieux d'un meurtre. » Ou cambriolage. Autre trafic, ouvrir une enquête contre un entrepreneur parce que sa donation pour tel ou tel parti politique ou maire n'est pas à la hauteur, etc. C'est-à-dire etc. qu'il y aurait, selon cet ancien policier de la, de la BAC, de la Brigade Antique Criminalité, des, des policiers barbouzes, entre guillemets, euh, qui seraient prêts à falsifier les choses. Et quand, quand euh, il y a cette, cette histoire de, de, de fausses plaintes pour vol à mon adresse en 2015, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, parce, que les, les policiers, parce que certains policiers, il ne faut pas faire d'amalgame, certains policiers à Istres créeraient des fausses plaintes pour vol, euh, ils, ils inventeraient l'infraction de vol, mais ils obtiendraient à mon adresse. Ils obtiendraient l'autorisation de perquisitionner. Et à ce moment-là, je reprends donc ce qui est dit dans le livre, ben ces policiers ils viennent déposer des objets volés chez moi et ils les retrouvent. Voilà. Donc euh, ce sont des accusations graves. Euh, je ne pensais pas devoir, euh, devoir en faire une vidéo. Et j'ai écrit donc une lettre au commissaire euh, il y a euh, maintenant une quinzaine de jours. Donc ce que je disais, ben, s'il s'agit d'une erreur, on corrige l'erreur, tout simplement. Et au bout de 15 jours, quand on a ce type d'affirmations qui sont très graves et, et surtout qu'elles répondent à une demande du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a fait descendre, euh, qui a fait descendre euh, la demande en disant ben, qu'est-ce qui se passe? Et quand euh, donc le Premier ministre, c'est M. Valls en ce moment, et, euh, quand, euh, quand quand on a une demande des supérieurs d'un de, Premier ministre, par exemple, et qu'on fait un faux. Il y a quelque chose qui cloche. Et est-ce que ça veut dire que ses le, que supérieurs tolèrent euh, ce type d'agissement Je ne sais pas. Euh, C'est quelque chose de, ouais, de, de préoccupant. Alors oui, j'en je, reviens au, au, à la lettre que j'ai faite au, au, au commissaire de, de police d'Istres. Je l'avais envoyé en recommandé. Le commissaire, il aurait pu tout simplement demander à un de ses agents, passer un coup de fil à M. Aubert, au bout de deux jours, dites-lui que tout va bien, on a corrigé l'erreur. Non, mais ça fait 15 jours qu'il y a Zéro réponse. Et c'est là où je dis, ben, est-ce que c'est vraiment une erreur ou est-ce que c'est un piège tendu par ces policiers. Voilà. Euh, merci pour votre attention. A bientôt.